On va sur les quais ce soir avec des potes, tu veux venir ah, J'aimerais beaucoup mais ce soir j'ai Chloé. Chloé La fille du café Ouais. Hier j'étais, je suis allée la voir et elle a kiffé. Un peu comme ma bosse à Hambourg d'ailleurs. Hein <rire> Je te suis pas là. L'an dernier quand j'ai fait mon stage, je connaissais pas bien la ville mais je voulais absolument organiser une chasse au trésor. J'avais pas trop confiance en moi mais tu sais, je gère plutôt pas mal avec les enfants. Donc je suis allée en parler à ma bosse je lui ai présenté le projet et elle a kiffé. Et les enfants aussi. Donc depuis, j'ai un peu pris confiance en moi. Et du coup, euh, bah, j'essaie de l'orée. <rire> ah ouais. Il se la raconte. Prendre confiance en soi, c'est la clé du succès. Être conscient de ses forces et faiblesses vous permet de vaincre votre timidité ou vos peurs, d'être plus convaincant, de moins être affecté par les critiques négatives, de prendre des risques.